C'est ouais ok salut les guerriers ok, okay salut les guerriers ta mère, ta mère. ok comment dire bonjour en allemand les guerriers Ich bin bernin <rire> ok salut les guerriers bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire les fusions aujourd'hui on continue notre euh, globe trotter des salles ouais. de muscu et possible. on se retrouve en allemagne au fitness Fist Pour au une... fitness first s'il oh. te plaît un peu de respect oh, fitness first Parce que on est dans la lignée homosexuelle non non non, c'est pas la même vidéo ok donc euh, pour ceux qui l'ont pas vu on a, on a participé au fibo 2022 donc euh, allez voir cette vidéo et on en profite pour vous faire cette vidéo euh, donc Grosse séance dos pour ouais. Plymouth, grosse séance épaules biceps pour DJO, je parle de moi à la troisième personne. Mettez un like, commentez et euh Allez, bonne ça. vidéo. J'espère que ça va vous motiver pour votre séance de ce soir. <rire> Attends juste euh, avant, quoi euh, la salle je l'ai bien sélectionnée, j'ai été sur les avis Google et j'ai pris la salle qui était le mieux notée, elle a 4,8 étoiles et celle en dessous c'était 4,7 étoiles, normalement c'est censé être la meilleure salle de colonne. Ok, J'espère que C'est pas une salle de yoga, moi j'ai vu, vu je vois des tapis. Il de la motivation. Il euh, y a de la motivation aujourd'hui. Attention à ce que tu dis. <rire> leur la salle, elle est comment C'est n'importe quoi, les gars. Là, c'est vraiment une salle de luxe. Donc, franchement, vous allez kiffer cette vidéo. On a eu une réduction en plus parce qu'on participe au Fibo. Et, et, et, et... Attends. Et voilà, mets toi tout nu, je t'en prie. Ce qui est bien c'est que ces cartes-là, on peut. On a un cadenas en fait. On verrouille les casiers avec ça. Incroyable. C'est des casiers électroniques. C'est incroyable. Par contre, ça sent super cher. C'est 20 euros par personne. Bon nous on a eu la réduction avec le la réduction Mais je pense si j'avais négocié, on n'aurait peut-être pas payé, mais vas-y, la flemme. Tu voulais passer sur le bureau encore, je t'ai dit Fallait arrêter cette chose. C'est toi qui fais ça gros. Tu fais de la musculation toi, non Je t'ai dit un petit peu, une fois. Je fais une Je mets des ou pas du coup Yoga muscule. Hein Des bardeurs ou pas Ouais, des bardeurs. Bon commencez pas juger le physique, je suis pas congestionné. Très bien, en triche sur les réseaux sociaux, mais après, on va être énorme. Juste avant l'entraînement, petit pré-workout, j'ai pris déjà un scoop d'hydravol. Je vais pas en prendre un deuxième, ça va m'envoyer pour le focus hydravol, congestion aussi. Mais on rajoute à ça petit pré-workout rouge qui est sans caféine, uniquement congestion. Comme ça, on est bien big pour les photos et les vidéos. et euh, Code fitness fusion 20%. Et vous les touchez à moins de 20 balles l'unité, je crois. C'est pas cher. et Celui-là, celui-là, c'est le meilleur. Je t'entraîne le soir, incroyable. Mais pourquoi tu es déjà congestionné alors que t'as pas encore pris ce produit Désolé. <rire> Ça, c'est des autres produits dont on parlera plus tard. <rire> tes muscles ils veulent voir des muscles ils ont dit et moi j'en ai pas je suis pas encore congestionné là, je sais pas excuse ce naturellement, mais naturellement, c'est un grand mot dis -moi donc ça y, coup. y est on est rentré dans la salle ils ont déjà vu les plans d'insert ouais. donc vous avez déjà vu à quoi la salle elle ressemble nous on a fait un peu le tour on va pas commencer par des machines je voulais faire du tirage vertical parce ouais. que j'aime pas les tractions je suis trop lourd pour faire des tractions et euh, bah, on va faire des tractions quand même vu qu'il n'y a pas de tirage vertical Ok. moi je le suis sur la séance ouais. et vous avez vu la salle c'est il y a un coin machine muscu et tout mais en fait elle fait fort crossfit c'est très crossfit il y a ouais. un grand espace crossfit vous l'avez vu en vidéo mais elle est stylé. Okay. En vrai elle donne envie de s'entraîner si tu travailles au poids libre t'es bien. Ouais franchement je pourrais j'ai pas ça. vu de euh, rack à halter. Si là bas à droite t'inquiète je l'ai vu. Okay. Jusqu'à combien je sais pas, faut voir. Donc il y a des alters. Ouais. Là on va commencer par les tractions, donc ça va être des plans, on va mettre des petites musiques et à chaque fois qu'on changera d'exercice, on vous dira ce qu'on fait, etc. Et ouais. On, on, on va, va mettre un peu plus de, de force dans, ouais. dans la chaîne dans, pendant quelques temps. Parce qu'on fait beaucoup les dignoles mais nous notre but principal c'est aussi de vous montrer comment on s'entraîne. C'est juste que lorsqu'on le faisait à nos débuts, ça faisait peu de vues. Donc on a commencé à faire des vidéos buzz, tout ça. On va on va commencer à se recentrer sur la buscu, On a remarqué que vous aimez bien les quand on est tout nu. Voilà. En plus là en ce moment on commence à avoir une bonne shape. Donc dans les commentaires, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous dire. On On verra, il n'y a pas de problème. Lui l'envoie déjà voit déjà. je suis grand sa mère, t'es physiquement, tu me le dis hein, et on n'en parle plus. Je suis mal à l'aise, hein, tu le sais. Hein. Je commence ah, à... il va se mettre tout nu, c'est vrai, il vient de demander l'autorisation. Combien tu veux mettre On met pas lourd hein. 80. Moi, je fais ta séance frère, je suis capable d'assumer tes, tes charges. Fais gaffe à ce que tu dis. Parce qu'on <rire> va commencer à arriver sur du powerlifting. Hein. Deux secondes il me dit les charges de DJ, c'est du curl. Ouais ah ouais, là je vais curler, hein. C'est rien de filmer. C'est pas du rowing là. Du rowing ça, hein. arrête. C'est combien ça C'est lourd. Ouais c'est easy. C'est du jus. Bon, petit rowing bar et on fera dernière série tout nu. Dernière série tout nu. Vas-y sur chaque édition, on se met tout nu au dernier. Une hein. série tout nu, à chaque fois, vas-y, on fait ça. Hey, pourquoi on fait pas les jambes Attends <rire> avec lui. Oh. elle fait la montre sur des exodos faut m'expliquer hein. normal ouais ouais tu peux répéter ce que tu as dit lourd sa mère je crois t'as dit non non mais pas sur remets ton micro il m'a dit que c'était lourd il m'a dit putain Pimou, je suis en train avec des vraies charges quand même <rire> Ah, je l'ai trop chauffé au début. Je savais pas, mais sur la barre, il y a 90 kilos. Je savais mais pas que c'était des va. 15. En ce moment, pas. sur mon rowing, je suis à 95. Ça sur va. ma première série. Après 90, moi, cet exercice-là. Vraiment, je mets même pas 90. J'ai arrêté de le faire en lourd. Déjà parce que je le place en troisième normalement, donc j'ai plus la force de faire du lourd. Okay. Et genre, ah, je, je vais mettre euh, 70-80. Je vais me pencher au maximum, presque à 90, et vraiment aller chercher la contraction Rowling du dos. Un vrai ça, rowing. Ça c'est bon si vous voulez progresser au soulevé de terre. Non, moi je fais surcharge pour le Non on fait du rowing gates pour Et les jeux je le de Je 2,5 kg à chaque série. Là je suis à 95, 92 5 95 Ça augmente euh, en parallèle avec la cure ou pas Allez, hop. à charge mais c'est que pour avoir des beaux plans les gars, au moins une belle contraction et tout vous voyez. Et après ils vont dire ouais on assume pas 90 kg rowing alors que si on passe enfin sur les machines ok donc on passe sur les machines mais on repasse tirer sur les charges libres après toi peut-être pas je sais pas au pire on fera des trucs différents s'il faut je ferai du ring bichro après mais là, on passe sur les machines il veut tester les machines parce que c'est que ah du ouais. euh, hammer, hammer strength. strength hammer strength on a pas dans les top marques. c'est quand on était à Gita Gym qu'on a mis ces machines là c'est le, le top marque ça ça va avec Panata, Hammer Strength, Technogym, c'est ah, euh, les meilleurs rangs donc on va essayer une pour la largeur après une pour l'épaisseur et après des muscles up ah. hein, qui sait Et désolé si vous ne voyez plus tout nu en on... ouais, ils ont dit c'est tout, faut rester semi bon. tout nu maintenant. Ils nous avaient dit sur une seule série, on a, on a abusé. On a abusé, on s'est mis tout nu. <rire> Donc vas-y, c'est parti. On nous donne ça, on prend ça, on est d'Italie, Donc <rire> on cas, est parti. ta main. <rire> non, non, non. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo. I just want to Yo. I'm on again. Pump up the <rire> action. Off the rapping, keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it Don't gotta sell it, most y'all broken whips As long as it is foreign, heard you want it cause the yams enormous What's in since <laughs> she isn't gorgeous, live my life last name. Là comme je suis, je suis plus en masse parce que les gens ils vont se dire ouais il a fait 185 kilos machin et maintenant il commence à être sec. Là c'est fini. Il n'y a plus 185. Il y a plus euh... si je fais 175, c'est déjà beau, en vrai. Attends attends attends là c'est rec. C'est rec, c'est rec, c'est déjà Attends mais... attends attends parce qu'ils ils vont dire j'ai des boutons j'enlève de la croûte. Ton ton dos vient. Viens viens voir le bras viens. Viens. viens. Je suis zoomé t'inquiète on voit. Après ils vont dire des boutons je sais pas quoi. Des grandes piqûres. Là ils vont dire ouais mais c'est le bras -là. <rire> <rire> Est-ce que tu vois le côté force et fun Avant la série, on est là, on rigole et tout. Dites, je prends les poignets. Focus. Force, les gars. Ok, donc là, on est sur une machine à résistance à air, apparemment. Ça doit être avec de l'air comprimé. Quand tu fais plus, ça rajoute de l'air. Quand tu fais moins, ça enlève de l'air. Et on va mettre une vraie résistance, on va mettre 8,5. Et je sens que la résistance, elle est différente, gros. C'est différent des câbles. Ouais, c'est vraiment différent. C'est incroyable. Donc là, c'est pas des poids en fait, c'est de l'air dedans. C'est de l'air qui retient la charge. Ça doit être un truc à air comprimé, voilà, voilà comme ça. Laissons-moi essayer. Attends, je finis ma série. Incroyable. Mister Jijo qui va essayer. Tu sens que la résistance est différente de d'une dit J'ai l'impression d'être avec un élastique constant. Ouais, c'est ça, un élastique mais qui ne se ralentit pas. Tu voilà. sais. Moi j'aime bien. Et les gars, ça compte les reps. C'est incroyable. Hein. Montre un peu le tableau là. Et là, on le voit. Et là, vous voyez, rep. ça compte les reps. Ça le monte. C'est un délire. Ils veulent qu'on soit désassistés jusqu'au bout maintenant. Incroyable. Joli triceps, hein? Ouais. Après, tu peux pas trop charger avec ces machines là. Si si. J'ai vraiment cette sensation de travailler des élastiques. Mais pour finir tes séances, moi j'aime bien. Oh, bah bien sûr j'aime bien. Et même ça pour une, une personne clous. qui a des problèmes ou quoi. Ça peut être pas mal, tu vois. Ouais. Non c'est pas mal. Et puis tu peux faire plein d'autres exercices. Hein. Les gars, dernier exercice, euh, on passe au curl biceps. Vous allez voir. On est dopé sur, on va être dopé sur le plan. Mais rien on on dopé du tout quoi. Parce que maintenant le dans salles, ils des spots comme ça là. Plus miroir. Donc ça va être impressionnant là. Vous commencez déjà à le voir. C'est lui, les Mais gichar. avec les haltères qu'on va prendre et tout, les veines elles vont ressortir. mousse t'es prêt. Fais les tous douter. Inshallah. Came through tripping, not Kofina. I'm sipping 15, kept a weapon on me. Flow make digits, I mind my, my business. That chicken like what it's gonna be. True in the cut. hey, you want us to run when I tell a piece. Love is up. It's that's a comma and a comma and a comma, gotta get it. I've been playing with the minutes that they bid, should they gave. And I'm flipping every digit that they bid, should they paid. Had to find a way to get it. Know the season what you made. If I ever wanna dip, then I'm bring. La même tête qu'au sommet de terre, une tête on dirait un Entraîne-toi. C'est de toi. Bon les gars, on va se peser parce que des fois en vidéo on paraît big, big, big. Il y a un mec tout nu, attention. Donc je vais me peser juste pour voir, comme ça vous avez une idée. Donc là on est 79 quand même. C'est pas mal hein, parce que moi je dis souvent en vidéo que je fais entre 75 et 78 Bon là on a mangé, on a de l'eau, en général les gens qui ont l'espèce c'est à jeun J'ai le pantalon, mais euh, vous pouvez voir que je m'ytonne pas sur les chiffres Donc j'oscille souvent entre 75 et 78 kilos Et voilà le rendu en vidéo Oh, j'ai vu un skate loin. Moi, je suis encore un peu choqué. En gros, on a fini la séance, on a dit on va aller faire un petit sauna ouais. carré, ok Déjà, magnifique, le sauna, il est immense, il y a même un hammam. La salle, en fait, on savait pas, mais c'est du luxe. C'est du grand luxe. Si déjà, c'est la séance d'essai, c'est 22 euros, je crois, hein 20 euros. 20 euros, rien. C'est pas pour rien. de fit c'est 10 euros, vous savez. Ouais. Donc, euh, bon, là, on a été impressionné par les vestiaires, le sauna qu'on vous a pas montré. l'équipement. Il y avait des gens dedans tout nu et ce qu'il nous a non, non mais attends je dis tu... tout nu des hommes Moi... tout nu on en a vu ouais mais le gros déjà j'ai vu, en des a vu. Ça... depuis que je joue plus au foot ça fait. j'en avais ça, pas vu vois. depuis longtemps <rire> on va pour chercher le sauna on trouve pas on se dirige vers le hammam et le hammam il ouais, y a plein de fumée il <rire> ouvre le... il ouvre le hammam en premier <rire> il... il va pour entrer et je vois il bloque <rire> Il fait demi-tour, il ferme. <rire> je me suis dit bah, il se passe quoi. Il me dit, je crois une femme tout nue, <rire> <rire> Voilà, donc je pas osé rentrer. Clara, j'ai vu une autre femme. Demi-tour droit diresse. Moi j'ai rien vu. Et euh, du coup on s'est mis dans. On s'est barré dans le sauna. Dans... On est parti dans... se cacher dans le dans sauna. Dans le sauna, mais après la, la femme. Non, faut pas le dire. Et l'homme qui faut était. Pas le dire. Mais si, c'est pas de notre faute. Les deux, euh, ils étaient dans, dans le hammam. Le tout nu. Normal, ils sont On s'est barré hein, du coup. C'est incroyable. C'était malaisant. C'était vraiment malaisant. Les Allemands ils sont chauds. Ouais, les Allemands. s'il y a des gens avec des origines allemandes, vous êtes des gros pervers. Moi maintenant je suis à Ichbin. Berlin, moi, c'est bon. Il va se mettre tout nu maintenant. Donc, voilà les guerriers, on a terminé le test de la salle. Comme vous avez vu, elle est vraiment, vraiment chouette. On a terminé par Sauna Mam. Carré de ouf, excellent pour la récupération. Ouais, c'est incroyable. Toi, tu devrais le mettre. Je sais que demain, je vais être sec et j'aurai pas de courbature. Une note à la salle Ouais, une note sur 20. Ouais, en fait, moi, j'aime bien travailler beaucoup aux machines. Il en manque un peu, mais il y a l'essentiel. Mais après, elle est très propre, elle est luxueuse. Euh, un autre défaut, elle est un peu chère. Il faut, faut avoir les moyens quand même. Ouais, c'est une salle luxueuse. Mais euh, je lui mets un bon euh, 9 sur 10. Ouais, moi, je lui mettrais aussi un bon 9,5 et demi sur 10 carrément parce que justement le fait que ce soit cher je vois pas ça comme un mauvais choix parce que ça va filtrer les gens qui viennent tu vois ce que je veux dire et allez, il veut non. pas que le peuple s'entraîne pas le peuple révolution c'est juste que basic fit c'est accessible et du coup on retrouve plein de gens qui viennent faire chier sur les machines faire de la merde voilà. Ils ont rien à foutre une série de poulies en premier voilà. exercice c'est bon ça. les gars moi la salle je donne un solide 9 et demi sur 10 franchement c'était cool on Bref. continuera de faire des tours de salle etc et c'est tout je pense qu'on a fait le tour je te laisse le mot de la fin merci d'avoir regardé la vidéo entièrement si vous êtes encore là c'est que vous êtes les meilleurs on n'oublie pas le like, le commentaire pour le référencement, les sites internet, les coachings sur www.fitnessfusion.fr et pour les compléments alimentaires, n'hésitez pas d'aller sur QNT, code fitnessfusion, vous avez 20% de réduction et en plus ça nous soutient. Tout le monde est gagnant, ça fait plaisir. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio Force et Fun. Et fun.